Welcome aboard Quinn Air. I will be your safety instructor. First, let's get seatbelts ready. Put the buckle through the buckle. And poop your pants. The seatbelt sign doesn't matter because we just wanted it feeling of power. Goodbye. Oh, and the life rafts don't work. Oh, and the face masks, even if air doesn't go through well, it means you're pretty much fricked. Bye. Bienvenue à bord de Queen Air, je serai votre moniteur de sécurité. Préparons d'abord les ceintures de sécurité, mettez la boucle à travers la boucle. Et caca ton pantalon. Le signe de la ceinture de sécurité n'a pas d'importance parce que nous voulions juste ressentir du pouvoir. Au revoir. Où oh, et les radeaux de sauvetage ne fonctionnent pas. Où oh, et les masques. Même si l'air ne passe pas bien, cela signifie que vous êtes à peu près freaked. Au revoir.